Dans cette vidéo, je vais pas te parler exactement de Final Fantasy XIV, mais de Final Fantasy XIV francophone, la communauté. J'ai eu récemment quelque chose qui m'a extrêmement déçu au niveau de la communauté francophone de Final Fantasy XIV, principalement lié au DPS Meter, et je vais revenir dessus dans cette vidéo, t'expliquer exactement de quoi il s'agit et quel est le souci réel au niveau de la euh, mentalité francophone qu'on peut avoir, donc c'est parti pour te resituer dans le contexte de ce qui m'est arrivé, donc j'ai publié une vidéo sur le DPS Meter, sur comment l'installer et euh, tous les trucs qui sont liés autour, donc le fait qu'il ne faut pas harceler, qu'il faut l'utiliser pour une utilisation personnelle et compagnie, et compagnie, évidemment toutes les grandes lignes de, de ça. J'ai maté des interviews de Yoshi et qui est le main développeur avant de faire cette vidéo. Ok Donc j'ai fait cette vidéo, ensuite j'ai fait toute ma journée à streamer. Donc, j'ai fait mes petits streams tranquilles sur FF14, en train de continuer à progresser et découvrir le jeu et, et le kiffer, hein, simplement. Donc, euh, bon, bah, comme tu peux le voir, là, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de lives, hein, euh, live. j'ai euh, bah, live, 9 h hier, tu vois, j'ai fait full live dessus. Et aujourd'hui, je me dis, je vais aller mater les commentaires de ma vidéo. Et puis là, je vois un truc, je me dis, waouh, j'ai jamais eu un ratio aussi négatif. Vraiment, tu vois, genre, sur aucune de mes vidéos, ça va en dessous de 90%, jamais. Mais what the fuck Mais quel est le problème Et là, j'ai compris que ce sujet était ultra polémique. Donc là, le DPS metteur, c'est Oulala, c'est touchy Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe Je vais te resituer un petit peu de... Pourquoi c'est un sujet touchy, déjà Parce que c'est pas forcément clair de base. Hein. C'est touchy, parce que de base, il n'y en a pas dans le jeu. OK Il n'y a pas de DPS metteur dans le jeu. Et de base, normalement, tu n'as pas le droit de mettre d'outils tiers dans le jeu. Et, évidemment, les joueurs qui font du haut niveau J'insiste, au niveau, ont besoin, et je dis bien besoin, d'un outil de DPS metteur. C'est vraiment très important, et, et je maintiens. C'est également ce qui te permet d'avoir des logs sur, par exemple, des sites comme FFLogs. Pour rappel, FFLogs, si tu vas dessus, c'est un outil qui va reprendre tous tes logs de combat, qui sont entre autres enregistrés via ACT, et qui ensuite te permettent d'avoir plein de données sur qu ce qui s'est passé sur ton combat, et de pouvoir euh, ajuster en fonction. Donc, par exemple, tu vas dans All Reports, ça, à chaque fois, ce sont des logs de personnes qui les prennent et les mettent sur le site. Le site, lui, va te faire un affichage visuel et compagnie et ça va te permettre d'avoir plein de données sur ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour les joueurs de pouvoir avoir des données sur qu'est-ce qu'ils ont fait et pouvoir progresser. Donc moi je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo là-dessus, euh, j'ai maté, donc au niveau du shipping, etc. Ce qu'il dit également lui-même, c'est qu'il dit, nous on n'en met pas sur le jeu parce qu'on sait que ça peut engendrer des comportements nocifs, mais on comprend très bien que les joueurs en ont besoin et on n'interdira pas les joueurs d'utiliser une calculette, d'utiliser un fichier Excel, euh, et on n'ira pas de checker s'ils ont un outil exactement sur leur PC pour afficher leur DPS. D'ailleurs c'est quelque chose qui est très commun, il y a des streamers qui utilisent ça depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est vaguement euh, partagé et utilisé le DPS Meter. Du coup quel est le, quelle est la réelle problématique La problématique c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de DPS Meter et ça leur va très bien quand on n'est pas sur le jeu. Ils en veulent pas parce qu'ils n'ont pas le besoin personnel parce qu'effectivement si tu ne fais pas du haut niveau tu n'as pas besoin spécialement de DPS metteur tu n'as pas forcément besoin d'avoir de savoir si tu as réellement bien tapé ou pas, où est-ce que tu te situes est-ce que tu t'es amélioré ou pas en DPS c'est pas forcément un besoin que tout le monde peut avoir et ça je le respecte complètement, n'as pas besoin de DPS metteur pour faire du donjon, t'as pas besoin en, en dessous du, du mode Savage de base t'as pas forcément besoin de DPS metteur tu peux en a ressentir le besoin personnellement parce que c'est quelque chose qui te fait kiffer d'optimiser ton DPS mais de base en tout cas pour réussir des contenus, tant que tu fais bien les mécaniques et que tu comprends comment jouer ta classe, tu t'en sors très bien et ces personnes là n'ont aucune envie d'avoir de des retours d'autres personnes sur leur DPS elles ont aucune envie de ça et du coup elles sont prêtes à se défendre fermement et attaquer n'importe qui qui va installer des outils là dessus parce que la loi dit il n'y a pas d'outils tiers donc je suis dans mon bon droit un petit peu comme à l'époque avec les sorcières les sorcières c'est pas bien, je suis dans mon bon droit de les démonter on est exactement sur ce même type de comportement donc attention, si tu penses qu'il ne faut pas de DPS Metteur sur Final Fantasy, je t'amène à bien écouter toute la vidéo, c'est vraiment important. Donc, là-dessus, au niveau de la communauté francophone, je m'adresse à toi. J'ai reçu beaucoup de commentaires, on va revenir dessus petit à petit, et que tu comprennes bien les faits, ok Tu comprennes bien pourquoi c'est OK d'avoir un DPS metteur et pourquoi, par contre, ce n'est pas OK ce qui s'est passé sur cette vidéo, ok Je vais t'expliquer. Donc c'est parti. On va reprendre rapidement les commentaires et tu verras ça va permettre de faire un peu le tour des sujets parce qu'évidemment un peu tous les sujets ont été repris. On arrive sur un premier point. Je pense que c'est dangereux de faire une vidéo sur l'installation d'ACT maintenant. Pourquoi Donc Il explique. Faut pas oublier que le Bully dont tu parles, donc euh, la harcèlement, est justification de ban perman, de ban un mois slash perma même si en ce moment ils sont débordés et les MJ sont très sérieux et réactifs sur ce genre de problème. Alors oui, effectivement, c'est le... Ah. Le fait de harceler quelqu'un, c'est justificatif de ban, c'est quelque chose qui est très important pour eux, c'est quelque chose qui ne laissent pas passer et tu peux te faire ban. Mais il n'y a aucun rapport avec ACT. Hein. Tu peux installer ACT, ça ne changera rien. Le fait d'harceler les gens est un réel problème. Et Ça, c'est vraiment pas bon, mais sur YouTube non plus. Hein. C'est pas parce que euh, YouTube, euh, t'as pas les MJ de FF14 que t'as le droit d'être toxique dessus. Hein. C est, c est, attention, c'est très différent. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, non, il ne, faut, il ne faut pas harceler les gens, évidemment, bordel Ça fait trois ans que je fais des vidéos sur YouTube où j'aide les gens, je suis bienveillant, etc. etc. et je recommande toujours de, de faire ça, d'aider les autres et d'être présent. Évidemment qu'il ne faut pas harceler les gens. Et le fait d'installer ACT, ne, ne, ne, ça ne veut pas dire harceler les gens. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses très différentes, attention. Donc, ensuite... Non, non, non, merci pour la vidéo, blablabla, non, non. donc j'ai des commentaires gentils. Ça, c'est des conseils au niveau de la CT. Ce genre de système existe également sur Guild Wars 2. Je reprends les commentaires qui m'ont précédé. Les add-ons, même en overlay, rendent un peu toxique des comportements. FF14 est un très bon jeu, même sans add-on. Alors, oui, FF14 est un bon jeu et tu n'as pas forcément besoin d'un DPS metteur de chivre. Mais si tu n'en as pas le besoin, ne l'installe pas. Le, le vrai problème, c'est que les gens... Vous voulez pas que les autres voient votre DPS Déjà ça c'est un, un truc il faudrait déjà Potentiellement se questionner là dessus Si c'est ça ton problème il faudrait peut-être questionner toi même Le deuxième truc c'est que vous voulez pas que les gens Vous le mettent à la tête Ou, utilis ou utilisent ça Pour se vanter ou pour Vous nuire Mais c'est jamais ok de nuire à quelqu'un que ce soit sur les mécaniques, que ce soit sur n'importe quoi. Je vais te donner un exemple. Hier, j'ai fait un raid. Il y avait le temps qui faisait n'importe quoi. Il se mettait tout le temps face au raid, il nous mettait tous les clips sur la tête. C'était impossible. C'est pas pour autant qu'on va aller le bully et lui faire comprendre notre frustration. Pas plus que les mecs qui étaient derniers des pièces du groupe. On s'en fiche. Tu, tu n'attaques tu pas les gens comme ça. Au pire, tu ne rejoues pas avec cette personne-là. Et puis voilà, c'est pas, pas la fin du monde. Et c'est vraiment ça la mentalité à avoir. C'est que si quelque chose ne te convient pas, au pire, tu ne rejoues pas avec, t'as le droit de râler oralement, mais tu ne vas pas rentrer dans la personne, okay Et donc, avoir des informations supplémentaires, si tu en éprouves le besoin et que c'est quelque chose que tu as besoin, comme moi par exemple, moi j'ai le besoin de savoir à combien je tape et de chercher à faire le meilleur DPS possible. Même sur les contenus casus, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. C'est quelque chose qui va me donner envie, c'est quelque chose qui va me faire plaisir. J'ai envie de donner le moins maximum de mon DPS que je peux. Et c'est quelque chose qui va me faire un sentiment de, de plaisir, de me dire j'ai optimisé ou j'ai pas optimisé mon DPS, mais c'est quelque chose que je cherche à faire. Et donc avoir un outil qui me permet de vivre, ça me fait plaisir. Mais à aucun moment je vais aller dire aux autres T'as vu, je suis premier, t'as vu, je suis deuxième, t'as vu, je suis troisième. Enfin, aux gens avec moi, d'accord, mais pas euh, aux gens avec moi à l'oral, pourquoi pas, parce que ça me fait plaisir. Mais attention, c'est très différent d'aller voir directement les personnes là-dessus, des personnes qui elles n'ont pas décidé de rentrer dans cette course-là. Si tu as envie de faire la course DPS, tu peux, mais tu le gardes pour toi. Et ça c'est important Donc ça, ça n'inclut pas de, de mauvais comportement D'avoir des données C'est les utiliser Mais n'importe quel type de données que tu peux utiliser hein, Tu peux discriminer quelqu'un sur la race qu'il choisit Sur son pseudo, sur comment il se positionne Sur sa non compréhension des mécaniques Sur le fait que c'est une petite pousse T as toutes les raisons du monde que tu peux utiliser pour discriminer quelqu'un Le fait d'en avoir en plus C'est pas ça le problème hein. C'est vraiment le comportement il, il faut savoir apprendre à respecter et comprendre les autres Et comprendre également les envies des autres si un mec comme moi, il a envie de mettre un DPS metteur, ça ne te change rien dans ta vie à toi, donc laisse le faire. C'est vraiment important. De la même façon que si tu ne veux pas mettre de DPS metteur, je le respecte complètement, mais j'ai pas du tout de souci avec ça. Et en réalité, pour la plupart des contenus du jeu, tu n'as pas besoin de DPS metteur, donc euh, en soi, il euh, n'y a, a pas de souci. Donc attention, c'est un très bon jeu, mais le fait d'avoir des trucs, des données en plus, n'inclut pas plus de choses. Pour le moment, Très peu de gens s'en servent, et c'est bien comme ça, sinon je, le jeu va devenir comme, comme Alors c'est faux, hein. il y a énormément de personnes qui utilisent des DPS metteurs et qui utilisent ACT. ACT est massivement utilisé, d'ailleurs, encore une fois, tu peux le voir au nombre de logs complètement insuffisants qui sont postés, et au nombre de gens qui ont le nom sur leur stream, etc. C'est un add-on qui est vraiment très important, avoir les données en live de ce qui se passe, c'est très important. Si tu veux faire du contenu au niveau, si tu veux t'améliorer. Si tu t'en fiches et que tu veux juste être tranquille sur le jeu Tu n'en as pas le besoin Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui s'en servent Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent Et c'est pas pour autant que le jeu est toxique Et faut pas faire un lien Entre disant que WoW oh, est toxique parce qu'il y a un DPS metteur C'est faux Et par contre, être toxique en disant ça, ça C'est être toxique C'est bien ça la différence, faut bien faire gaffe Parce que si tu ne veux pas de toxicité, regarde chez toi en priorité Et ça c'est vraiment très important Regarde toi-même en priorité, avant de critiquer les autres. Donc, petit schéma, l'usage en bio, un stream est utilisé, euh, il suffit d'un report pour se faire ban euh, Non, il euh, y a plein de gens qui l'utilisent, tu te fais pas ban à avoir la C'est une zone grise, il laisse passer tant que tu n'utilises pas ça pour harceler les autres. Pour rappel. Je me, je me suis quand même renseigné avant de faire la vidéo, les potes, hein, aussi attention. Et donc, on a l'Isantera qui donne un autre point de vue, qui dit que, suivant la classe que tu joues, c'est plus ou moins pertinent. Et ce qui est très vrai, mais ça n'empêche pas qu'avoir les données, ça veut pas c'est pas pour autant une mauvaise chose. Donc, elle dit par exemple, ou il euh, que si par exemple tu es danseur, bah, ça ne sert pas à grand-chose parce que ça va pas dépendre forcément de toi et compagnie. Et c'est complètement vrai. Et si tu es healer, tu t'en fiches plus que si tu es ADPS. Puis potentiellement tu peux choisir de t'en ficher tout court, parce que tu peux dire « bah ok, moi je fais des mécaniques, c'est bien ». Et en fait, le fait que les classes n'envoient pas la même chose, par exemple, c'est Samouraï et Mage Noir qui sont au-dessus, parce qu'ils n'apportent rien au niveau du groupe. Forcément, les classes qui apportent au niveau du groupe sont un petit peu en dessous. C'est quand même très bien équilibré, FF. Donc, évidemment qu'il y a des classes qui vont naturellement être en dessous. Mais c'est pas un problème, ça veut pas dire « ne joue pas Ninja », ça veut pas dire « euh, ne joue pas Dragoon », ça veut pas dire « il faut que tu joues à tout prix Samouraï ». Ça veut juste dire, oui, les données, il faut prendre ça en compte, mais évidemment qu'il faut prendre ça en compte. Si tu as envie vraiment de te comparer avec ton groupe ou euh, d'avoir des échanges là-dessus, évidemment que tu vas prendre en compte le fait que le samouraï, il, il tape plus fort de base parce qu'il n'a pas de bœuf au niveau de ton groupe. Mais oui, mais ça, ça ne change rien oui. fait d'installer ou pas c'était Le fait d'avoir un DPS metteur, tu, tu prends en compte, tu le sais ces choses-là. Et si tu ne sais pas et que tu attaques les autres, bah, dans tous les cas, effectivement, il y aura des sanctions et c'est pas bien. Il faut le savoir que si tu utilises ça pour attaquer les autres, c'est pas bien. Mais c'est jamais bien d'attaquer les autres. Et voilà, les outils ayant foutu en l'air beau wow sont sur final. Bravo pour l'imbécilité de l'idée. Voilà, ça, ça c'est pas toxique. Hein. L'imbécilité de l'idée, ou comment rendre une nouvelle communauté toxique. Donc Jim, en étant ultra toxique, pense qu'il a raison, et pense que les autres sont pas bien. Bon, Jim, je t'invite à te poser les bonnes questions, frérot. Merci pour le tuto. Étant originaire de haut, j'arrivais pas à trouver euh, mon bonheur. Ok, et justement, il a écrit ça. Il s'est passé quoi Il s'est fait bâcher. Et te faire bannir Ah, ah, ah, ah Alors Mais non, les mecs, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous faites ça Pourquoi il, il, il, il met un message gentil. Il dit qu'il a un truc et qu'il est content. Et il le répond lui-même. Je vois pas encore mon, mon DPS, mon verrou ban. Tant Que c'est personnel et que ça mène pas de, point de, vue. de problème d'un point de vue social, je vois pas le souci. Puis bah, si je me fais ban, je me fais ban, mais de toute façon, il fera pas ban pour ça. Et il lui répond Je pense qu'il préfère la qualité que la quantité. D'où qu'un amour en moins d'une personne toxique, je pense que ça les gêne pas trop. Il est ultra toxique vis-à-vis -vis de Laurent, Yana. Yana, si tu m'écoutes, euh, frérot, postez-la bonne question encore une fois. Hein. Et Laurent a juste dit qu'il ne veut pas de problème social, qu'il va l'utiliser pour lui-même, et toi, tu le considères comme une personne toxique nous vous vous rendez compte Mais dans quel monde on vit en réalité Je suis outré vraiment. Je suis outré des comportements qu'il y a eu sur cette vidéo. Ça me débecte. Vraiment. Je, je comprends pas que vous fassiez ça. Vraiment. Je comprends que vous soyez pas d'accord sur le fond. Que vous vouliez pas qu'il y ait de DPS-metteur parce que vous vouliez pas en avoir les conséquences. Parce que c'est ça la réalité. Vous voulez pas les conséquences du dps Meter. Le, le fait que les gens aient des outils, plus ils vont avoir de données, plus il y a de chances que ça vous retombe dessus. Ah oui, mais bon, à un moment. C'est pas forcément ça le problème, et si les gens l'utilisent dans un mauvais cadre, ils vont avoir des sanctions, donc au pire tu reportes la personne qui te parle mal, et en plus c'est quelque chose qui marche bien hein, de reporter quelqu'un qui, qui te balance des données d'ACT, c'est quelque chose contre lequel ils ont dit qu'ils étaient activement contre, et c'est vraiment ça contre lequel ils sont contre, ils sont contre le fait que tu ne sois pas respectueux, et le fait d'attaquer les autres pour pas te faire attaquer, c'est vraiment pas bien. Hein. Bon du coup Yana qui nous met également son message Je suis absolument contre ces DPS mais ceci est totalement inutile Il existe déjà un système pour savoir si ton système est suffisant pour tomber un boss Alors on va revenir dessus, il y a eu un commentaire dessus Il y a des poteaux qui te permettent de déterminer si ton DPS est théoriquement suffisant C'est un petit peu comme sur WoW avec French point Si on veut en raid C'est des raids où, enfin euh, là c'est un poteau qui te permet de déterminer si tu as assez de DPS ou pas pour tomber le boss Mais ton DPS sur un poteau est complètement différent de la réalité En réalité... Tu vas devoir gérer les mécaniques. C'est quand même le point principal d'un fight, c'est de gérer ces mécaniques. Tu vas devoir gérer en fonction de tes alliés. Tes alliés vont te donner ou non des buffs et compagnie, tu vas devoir t'aligner par rapport à ça. Tu vas devoir te déplacer, parce que tu vas devoir beaucoup te déplacer. Ce qui inclut forcément des changements également. Tu vas devoir gérer ta vie, parce que ta vie elle bouge, Sur un poteau elle bouge pas. Tu vas devoir gérer également tes gestions de CD défensifs. Parce que du coup il va se passer des choses Tu vas devoir faire des trucs qui ne sont pas comme dans ta rotation normalement Parce que du coup tu vas devoir te dépasser ou ne plus être au contact ou faire des trucs Donc tu vas devoir ajuster ton DPS Si tu es un moyen d'avoir la réalité, d'avoir le DPS réel à quoi bon ça peut te servir d'avoir le DPS poteau En gros ce que je dis c'est que c'est bien qu'il y ait des poteaux pour voir si tu peux tomber des boss. Ça te donne une première bonne idée avant de savoir si tu tags le contenu Cependant si tu peux avoir le DPS réel pourquoi tu te contenterais d'un DPS poteau Sachant que la réalité est très différente du poteau. C'est beaucoup plus simple de taper un poteau que de taper un boss. Parce que le boss, il va faire plein de choses. Donc si t'as la donnée réelle, c'est mieux que de ne pas l'avoir. Il n'y a même pas à avoir de débat là-dessus. Alors là, on a Jacques. Alors Jacques, il y allait avec tout le sel. Hein. Il a pris tout le lac de Guérande. Il a chopé le sel. Il l'a foutu ici, hein. Merci pour ce tutoriel. En plus, il écrit bien, hein, je suis un peu déçu quand même. Enfin, je vais pouvoir identifier précisément les personnes inutiles en donjon, incapables d'effectuer les mécaniques en plus de leur DPS. Terminer l'époque des Baba cool qui se reposent sur les autres joueurs en justifiant l'application du sera trivial. Ils ne pourront pas dire nous ne savions pas, car grâce à cet add-on, nous allons pouvoir les traquer. Et merci encore. On croirait, euh, on croirait des littéraires qui, qui critiquent. Donc Jacques, oui, tu ne critiques pas quelqu'un sur les mécas, ni sur son DPS. Mais... Mais ça n'a rien à voir. Laisse les gens qui ont envie de s'optimiser, s'optimiser. Ton DPS c'est censé être pour toi. Laisse les gens qui connaissent pas les mechas prendre le temps d'apprendre les mechas. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que tu veux. Tu veux que les gens qui sont un peu en dessous parce qu'ils apprennent, c'est pas grave, tant que le contenu passe. puis même si ça passe pas, au pire tu prends d'autres personnes. Oui, t'as pas besoin de DPS metteur en donjon. Et oui, t'as pas besoin de critiquer quelqu'un en donjon ou en raid qui ne connaît pas encore bien les mechas. Mais évidemment. C'est un, un jeu social, t'es avec d'autres personnes, c'est à toi d'être respectueux de ton environnement autour de toi, évidemment, Jacques. Le fait d'avoir des outils pour savoir toi-même ce qui se passe, c'est pas... Ça n'a rien à voir, c'est juste une question de comportement. Et faire attention, parce que du coup, en, en voulant justifier euh, le fait que les autres sont, sont pas bien, vous ne vous l'êtes vous, vous vraiment pas voué. Vrai, mais ça, c'est quelque chose qui me travaille aussi un petit peu, quand même. De, de voir comment les, les, les, les gens peuvent se comporter, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est à la fin intéressant et à la fin un peu... passion impatient de voir les Wooplayers nous parler de leur DPS. C'était relou sur retail, mais c'est peut-être le prix à, à payer en échange de l'affût énorme chez FF14. J'ai remarqué que l'esprit... Progress et tryhard n'est pas ou peu présent sur le genre. Les compagnies libres qui recrutent parlent plus souvent de discuter entre membres, faire des anciens raids ou autre activité en game non Je pense que beaucoup de monde viennent FF car c'est être, mais qu'on y reste, Alors, on est... tout est différent. De... Les métiers, le gold se sert, le triple trial les bars en ville, etc. Ils ont même rendu le farm de ressources patient. Les boss fights sont insane, le feedback des jobs est satisfaisant. Profitez de euh, vos moments, ils n'arrivent qu'une fois dans la vie. Donc en gros, ce que Tom nous dit, c'est que lui, il y a beaucoup d'aspects du jeu qu'il aime. Et il a peur. Que des mecs qui viennent de haut parlent de leur DPS et que ça nuise le jeu. Et en soi, tu vois, genre, je comprends carrément ce que Tom ressent. Parce que Tom, il, il, il prend du plaisir sur le jeu et il aime plein de côtés à côté du jeu qui, qui rendent le jeu vraiment cool. Typiquement, effectivement, quand tu es un bard, si tu ne le sais pas, tu peux par exemple passer en mode clavier et jouer du synthé et compagnie. Donc si tu passes bard et que par exemple tu as quelques connaissances en, en, en musique, tu peux faire des, des compos sympas et tu peux jouer euh, du bard dans la ville. Et tu as plein de trucs comme ça, le Gold Saucer, c'est le casino du jeu. Et donc tu as plein d'aspects comme ça qui sont pas liés au contenu endgame, euh, progress, machin, mais qui rendent le jeu sympa. Et lui il a peur que des personnes qui soient dans une mentalité On va dire un peu comme la mienne Qui sont plus orientées sur le endgame Sur l'optimisation et compagnie Viennent nuire le jeu et casser tout ça Mais en réalité le, les gens qui installent la CT Ne viendront pas te péter les burnes Quand tu vas faire tes trucs en ville ou Saucer et compagnie C'est pas parce qu'on a l'envie d'avoir des données Sur nous mêmes et sur, et sur le fait de progresser Qu'on va aller casser les burnes aux autres Et qu'on va aller casser tout cet esprit là du jeu Je, je comprends que tu aies peur De perdre c est, c est ça qui t'est précieux Et que tu kiffes et, et je le comprends, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont installer un outil qui leur permet de voir des dégâts que ça va remettre tout ça en cause, t'inquiète pas hein. Ça, c'est quelque chose qui est bien, qui est profondément ancré sur le jeu. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ne cherchent pas forcément du tryhard, qui vont faire de la transmo, qui vont faire des trucs et tout, et qui rendent le jeu vraiment sympa parce que t'as touché une partie du jeu qui est grave conviviale et qui est grave sympa, et ça c'est bien, et c'est cool mais t'inquiète pas c'est pas lié t'as as des mecs qui font du savage j'ai du l'ultimate, et c'est pas pour autant qu'ils vont aller casser les biens aux autres et ils vont même eux-mêmes euh, jouer du part dans la ville tu vois genre chill ça va pas forcément mal se passer t'inquiète le dps pour déterminer sur le petit stuff on les matériels, mais attends mais s'il vous plaît jamais ça en raid malheureusement c'est là où c'est le plus intéressant euh... c'est en raid où c'est le plus intéressant c'est la réalité c'est le chiffre réel qui compte c'est ça qui compte vraiment, parce que comme dit, au pire, t'as les poteaux pour savoir si t'arrives à tomber le boss, à tomber, euh, à pouvoir avoir le DPS théorique du boss. Mais c'est le chiffre réel qui compte, c'est le raid qui compte. C'est dans des... C'est les moments-là, c'est ça que tu veux savoir, c'est est-ce que tu, tu optimises bien ton fight Et optimiser ton fight quand t'es un DPS, c'est réussir à fournir le meilleur DPS possible par rapport à ce que tu peux fournir, par rapport à ta classe et compagnie, dans le cas d'un DPS et ça te donne des très bonnes idées au niveau de ton groupe okay qu'est ce qui va se passer est ce qu'on a besoin d'ajuster des trucs et compagnie plus tu vas te donner plus tu vas pouvoir agir mais encore une fois c'est pas une raison pour le balancer en blind sur des gens qui n'ont rien demandé sur, euh, sur du pick up ça n'a rien à voir comme niveau, je te conseille de ne pas mettre ça maintenant, surtout qu'à FF14 il y a une mentalité qui reste fun sans DPS Metteur. Il ne sert pas comme haut et encore moins si on fait pas de Savage. Le DPS Metteur va vous servir à quoi si vous êtes sur une classe comme le bard ou le danseur pour soutien pour les autres Perso je veux pas retrouver toxité. quitte tout dur qui cherche DPS metteur. Évidemment qu'il y a des classes encore une fois qui sont plus intéressantes ou pertinentes à un DPS metteur, mais ça c'est logique évidemment. Et ça, ça ne change rien au fait de mettre ou pas un DPS metteur. Concernant le reste, il euh, y a une mentalité fun, oui. Mais.. Ça, ça change rien, Enfin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de DPS meter qu'il y a une bonne mentalité, la mentalité c'est des choses qui sont bien plus profondes que juste avoir un outil qui affiche ou pas le DPS et en plus ils sont vraiment pas tolérants là dessus je vais, je vais encore revenir mais c'est si tu utilises ça pour te moquer des autres tu peux avoir des sanctions et effectivement plus tu vas monter en niveau, plus ça va être pertinent et moins tu es en niveau moins c'est pertinent, donc si tu fais un donjon t'as pas besoin, c'est pas grave mais c'est pas grave si t'en mets un non plus en réalité Et je vais en prendre un dernier Parce qu'en vrai il y en a eu plein d'autres hein. j'en ai eu plein d'autres mais euh... Par pitié, par l'importation de ces outils qui ont contribué à la toxicité de la communauté de WoW T'as pas besoin de savoir à combien tu tapes Si t'arrives à le faire sur un poteau avant la fin du timer c'est que ça va et je finis par me demander si les Youtubers streamers, alors là il y va fort hein. Les Youtubers streamers qui se tirent en masse de haut, comment c'est l'homme en clamant haut et fort qui vont sur FF ne le font pas pour conserver leur vue et leur revenu Hashtag complot Laissez la toxicité des mentali les, to les mentalités de comportement de merde sur les territoires qui sont déjà gongrenés T'en compte Le mec est ultra toxique Il balance des trucs qui n'ont aucun sens Genre il dit, oh mais euh, c'est pour les revenus, vous faites ça pour, uniquement pour le fric, etc. Genre tout ce que tu peux dire, toutes tes convictions, le, le fait que tu fasses du contenu pour aider les autres, etc. Ils en ont rien à foutre, ça va être, non mais c'est juste pour le fric et puis, euh, et puis pour les vues. Et si tu passes sur FF, c'est pas parce que t'es blasé de WoW et que t'as fait une vidéo de 33 minutes dessus, non. C'est juste pour les revenus, ouais. <rire> ah shit quoi, sérieux les mecs. Sérieux, c'est vraiment ça vos arguments. Et tu, et tu te rends vraiment compte qu'en rentrant dans les gens comme ça, tu crois vraiment que c'est pas toi qui es toxique et qui, qui a des comportements gangrenés. Je veux dire, si tu n'acceptes pas les autres, si tu n'acceptes pas les gens qui viennent, si tu n'acceptes pas des mentalités différentes que la tienne, est-ce que c'est vraiment les autres qui ont une mentalité différente qui sont toxiques Tu penses vraiment Tu penses vraiment ça, Nodika et c'est pas... Et quand il y a de la toxicité, c'est pas le fait d'avoir un DPS meter qui engendre ça, hein. c'est pareil, tu peux être toxique pour plein de raisons, hein, j'y reviens, mais... Et le fait d'avoir un DPS meter n'engendre pas ça, et j'ai peut-être pas été assez clair, même si j'en ai parlé pendant 30% de la vidéo, le harcèlement, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non, tu veux être... Manquer de respect, c'est se manquer de respect à soi-même. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Quand tu manques de respect à quelqu'un, ça veut dire que tu, manques de, tu te manques de respect toi-même, hein. C'est super important, tout ça. Et... Je vais même faire une dernière partie qui, qui n'est pas liée à tout ça, et je vais juste remettre FF en fond, vous comprenez bien un truc. C'est que moi, à la base, quand je me suis mis sur YouTube, c'est parce que j'étais blasé des comportements toxiques, colériques, et le fait que ce soit la mode d'être de manquer de respect aux gens, et que ce soit ça qui t'attire le plus de vues tout ce qui est drama, tout ce qui est machin, c'est ces trucs-là contre lesquels je me, suis... je me suis dit non mais j'en je, peux plus, c'est naze, je veux pas que les gens, ils aient des exemples qui soient aussi mauvais que ça, ou du moins, je veux qu'ils aient des alternatives qui soient respectueuses et bienveillantes, et, et c'est ce contre quoi, enfin c'est ce pourquoi je me suis mis à faire des vidéos, basiquement. Je me suis dit écoute, j'en je, peux plus, je, je trouve que c'est trop, trop malsain, trop toxique, j'ai envie de proposer une alternative et d'aider les gens, ok donc, c'est quelque chose qui est important pour moi, tout ça, bordel. C'est vraiment important pour moi. Et crois-moi, si je fais une vidéo sur le DPS Meter, c'est que je suis dans mes bons droits et dans mes baskets. C'est que je me suis déjà posé ces questions-là, bordel. Tu peux voir n'importe quel me donner contenu. Tu verras pas de trucs qui sont dénigrants ou malaisants ou malsains. Tu verras que des trucs qui sont présents pour aider les gens qui en ont besoin. Et, et du coup, tu vois, genre, je m'en fous parce que. Tu, tu, les critiques, elles. Elle ne m'atteigne pas personnellement parce que je sais très bien ce que je fais Mais ça me dégoûte de voir que ça agit comme ça C'est pas bon Et c'est ça qui me blase C'est le fait Qu'on puisse être aussi malsain Et qu'on puisse autant s'attaquer les uns les autres Juste parce que Il y a quelqu'un qui fait quelque chose ou qui partage quelque chose Contre lequel tu es Et en plus il y a une initiation personnelle C'est à dire que le DPS Metteur il va pas te l'afficher Pour tout le monde, il va l'afficher pour lui en plus il n'y a que lui qui le verra. A la rigueur, quand t'installes un DPS metteur et que ça le force à tout ton groupe, il y aurait un autre sujet. Auquel cas, tu le mettrais que quand tous les gens de ton groupe sont d'accord. Mais c'est pas le cas. Donc, euh... oh, En vrai, ouais, je. Alors, attention, il y, y a également d'autres aspects. La vidéo est longue, je sais, mais c'était important pour hein. moi. Euh, j'ai fait beaucoup de lives, j'ai eu énormément de personnes qui viennent de la communauté FF14 que j'ai découvert, qui sont ultra bienveillantes, ultra sympas, qui m'aident énormément et, euh, et quelques personnes ne représentent pas une majorité On est bien d'accord Et je suis bien content, bien plus content de ce qui a été apporté que, que mécontent Donc je suis très content de mon aventure FF14 Juste, euh, je tenais vraiment à m'exprimer là dessus parce que moi c'est mon cœur de bataille ça C'est vraiment le truc qui m'importe le plus donc, s'il vous plaît les mecs, faites gaffe et respectez-vous quoi, et respectez les autres.